Oh, depuis là, hein chéri, depuis là, pourquoi ton chéri ne vient pas. Attends, là, il va venir. Tu Où vas aller au shopping depuis là, hein? Il est um, comme ça, il putain. va venir. As-tu sûr Oh, très sûr, Allons, on est là. Ou eh bien il ne veut plus t'amener les 100 000. Oh, il n'est pas comme ça, là. Il va m'amener ça maintenant. Alors, t'inquiète, t'inquiète. D'accord, oh, okay. d'accord, d'accord. Je veux encore l'appeler pour voir. Alors, il faut essayer de l'appeler encore. On va voir. C'est le réseau. C'est le réseau. C'est le réseau. C'est le réseau. C'est le réseau. Tu peux toi, non. Il ne veut plus t'amener les 100 000. Ah, de toi. Alors, je suis là. Oui. C'était oui. ah. t'ai dit. Ah. Oui, oui. Voilà, chérie. Suis... Oui, ça va. Oui. excuse-moi. Je peux plus. Je peux plus là. Bonjour, s'entend. C'était un Salut. Comment tu vas? Ça va. C'était un bouillage, quoi. Ah. Ah, tu as amené le sang, Ah, tu vas amener le sang, lui. Mais faut vite compter, hein. Oui. Il faut vite compter. D'accord, chérie. Bon, ah, tiens. Oui. Tout à l'heure, ma chérie. Ok, tout à l'heure. Ouais. Ah, tu vas, mais tu as oublié de mettre le parfum. Ah. Tu connais quelque chose, oh. Je vais être parfumé. Tu vois, tu sais. Tant, tant, je voulais vous dire quelque chose, quoi. Ah bon? Ah, sinon, toi, mais tu veux, tu veux. Non, non, même pas, mal, même pas. Mal. Je voulais vous parler de ma copine. Ta copine? Ah oui. Elle a fait quoi? Elle fait les choses. Elle a quoi? Pas sûr, elle passe les sort avec les gars. Et c'est -ce... pas bon. Elle soit avec les mecs. Elle soit avec le mec. soirée, les mecs? Oui, c'est là où on veut aller. C'est là où on veut aller maintenant. Mais non, non mais elle devait chopiner là-dessus, non? Tu ne sais pas, autant. Donc vous allez chez un mec, c'est ça, un gars oui. tonton, c'est un avec moi, faut... plaît, ça. Ah, c'est pas normal. Tonton, tonton, excusez-moi, ça, je... Ah, sais je pas de me crier. Elle soit avec, euh... elle a pris l'argent si avec moi. Si vous voulez, si vous voulez, la réelle, mmh. je prends votre numéro. Mmh. Quand je souviens, là, je vous mmh. appelle. Ah, donc, vous allez chez un mec maintenant Oui. Tu te laisses mon numéro. Alors, Crise, pourquoi les femmes sont comme ça Mais comment on peut prendre l'argent chez moi pour aller moi, je suis très sérieux. Yes, je suis sérieuse. Okay. Yes, oui, ton père <rire> Merci. nous appelé. Appelle-moi. Oh, d'accord, d'accord. Mais comment on peut faire ça? Ah, dis moi là, je vais ah, retourner. Ok. Non, oh, c'est bon. C'est bon, c'est oui. bon. Vous pouvez manger là? Vous pouvez manger hein. Le peur de boire. Eh. Ne vous ah, inquiétez pas. Quoi Je ne sais pas Je, ouais. je viens d'accord. Oui, ouais, super. Il faut boire. Je bois, je bois. faut boire. Il faut boire correctement. Ah, allô? Mm. Oui, oui, allô mec. Allo, oui, oui. Elle est déjà là. Eh. Elle est déjà là avec le mec. Oui, elle est là. Oui, elle est là, vous connaissez le bac qui est sur le pavé. Bon, on dit du Demandez, oui. C'est tout près là. Ok, merci, merci, merci, merci. Merci, merci. Mais depuis là, elle a dit qu'elle veut aller faire pipi là. Hein Véro. Ah, ah. ah ton lot. comment? Ça va. Ça très longtemps, hein? ça va. Mais tu fais quoi avec ma femme ah, c'est ta femme C'est mon chéri Ah non, non moi tu je ne la la connais, connais pas tu sais quoi ici? Moi, il en a... Mais tu m'avais dit que tu partais faire shopping, non Chérie, attends, c'est ce que tu crois Attends, je vais t'expliquer, non Mais Abyssor, c'est quoi? quoi Mais comment tu peux sortir avec ma copine je ne la connais pas connais Comment toi? tu peux sortir avec elle C'est pas normal Ah, ah qu'est-ce qui se passe ici Abyss, tu ne sors pas ici ah, mais... ah, tu sais C'est pas normal Non comment, comment tu me fais ça Avec tout l'argent que moi je dépense sur toi Non, Abyssor c'est la copine de ma copine. Je viens avec elle. C'est quoi Tu vas méditer sur femme et ta copine. Oui, c'est ma copine. C'est ton gars. C'est pas toi qui m'as appelé, qu'elle est avec un homme. Hey! dit ça. Mais elle vient de m'appeler. Elle t'a appelé. Que ma copine est avec un homme. C'est Tu vois que tu veux créer du... Tu veux créer pour problème sur moi. Hein Ouais. Mmh. Bébé, elle m'avait quand on était chez toi là quand tu chez toi pour te remettre l'argent elle m'avait dit que elle m'avait dit que vous partez voir un homme qu'est ah, si bon Qu ce que je t'ai fait et hein? tout ce qui me donne là je te donne qu'est ce que je t'ai fait hein? c'est pas bon d'avoir confiance à, à, à une amie tu as vu comment tu m'as trahi